Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Teddy Vlog, fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Belle journée en perspective. La première chose que je vais faire, je vais aller livrer les paquets de mangue. Alors comme vous pouvez le voir, il me reste deux paquets de mangue ici, un ici et un là, et euh, un paquet de citron. Le paquet de citron est déjà pris, ce paquet de mangue également, et euh, celui-là aussi il est déjà pris. Donc en fait, euh, on a fini de tout vendre. Comme d'habitude, je vais vous emmener avec moi dans cette magnifique journée. voilà Merci. Merci. marourou hello ah ça va, va? Ah va? va? Ah c'était le dernier oui le dernier Merci. ah oui alors t'aimes bien les membres bon, les <rire> Coucou, ça va Mets mes bracelets après. Ah mais je mets toujours hein Faut Non. Je... Ah, On va manger maintenant Je vais manger vite fait. Attends, je vais te dire ce que j'ai acheté. Tu veux pas du riz euh, Non, en fait les sushis y a déjà du riz dedans. Ah ok. Ouais, c'est... <rire> et en fait c'est du riz et dedans il y a du poisson. Ah, voilà, regarde. Bien, hein. Donc en fait je suis parti m'acheter des sushis pour manger à midi et là je suis chez ma grand-mère, juste ici. <rire> On <rire> va manger ça. Ban la banane à la maison Euh, non. Pour ramener mettre avec des bananes, non Ils ne sont pas toi nous de t'entendus. Mais là, que nous deux amitié Non. Non. Ah. Non, Mais là, ça m'a Yo, rana les amis, j'espère que vous allez bien bien dans ce nouveau Teddy Vlog numéro 5 qui est actuellement midi de l'après-midi. Enfin, midi du matin. De l'après-midi, ouais bref Ah non en plus il est même pas midi, il est 11h J'ai mon horloge qui est juste là, ouais donc il est 11h Je vais aller chercher à manger pour moi et mes grands-parents Je pense que je vais manger des sushis Parce que j'adore les sushis euh, Je sais pas encore où je vais aller acheter les sushis Soit je vais à Araka soit je vais à Carrefour Mais la dernière fois à il ils n'avaient plus de sushis Donc euh, je pense que je vais aller à Carrefour Là moi c'est sûr et c'est à côté de mes grands-parents Je vous emmène avec moi et puis euh, c'est parti, let's go Bon les amis ça y je suis à Carrefour, on se dirige au rayon froid. Moi ça fait trop bizarre de vloguer dans Carrefour parce qu'en fait il y a des gens autour de nous, enfin de moi je suis tout seul et ils euh, me regarde bizarrement. En bref. Oui, non, en fait, alors je vous explique. En fait, j'ai voulu prendre des sushis, mm. tu vois, parce que moi j'aime trop les sushis, mais la à il restait que les sushis que c'était pas bon, <rire> et en fait, il n'y avait pas les sushis que je voulais, du coup, ben j'ai pris des petits casse-crottes. <rire> Ouais, salut les amis, donc là je suis retourné à la maison, je me suis changé et là je vais aller récupérer un petit gâteau à beau gâteau. Donc euh, c'est parti, je vous emmène avec moi. Waouh, une galette de roi, c'est ça. Ouais. Excellent. Avec elle, bon. Merci beaucoup. Je t'en prie. Moi je trouve qu'il y a des jolies vieilles elles hein. sont vraiment belles, c'est comme des cougars yes <rire> Tu sais quoi pour, pour une cougar C'est une vieille dame qui aime bien les jeunes Conco, oh, fais attention, ça descend Ouais. Ça bouge hein Ah la plaque oh. ici C'est quoi ces chaussures Le prochain style là Ah non Allez des coco chocolat. Oh chocolat. Mmh. c'est toi le roi. Voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que vous aurez aimé Je sais pas si vous avez remarqué mais cette vidéo Ben c'est en deux jours Parce qu'en fait si je vous explique Ben je filme mes journées Et des fois il y a des jours où euh, voilà, je fais pas grand chose Enfin j'ai pas des choses intéressantes à filmer Donc euh, du coup voilà ça fait des petits vlogs J'espère que vous aurez quand même adoré Et euh, je voulais vous remercier aussi du fond du cœur, Ben d'avoir bien accueilli la dernière vidéo que j'ai fait C'était une vidéo assez spéciale Si vous avez pas vu ben cliquez dans le petit i qui va s'afficher juste ici Voilà c'est une interview avec euh, Manouarie Si vous avez pas vu ben allez la voir et euh, voilà merci pour, bah, pour tous vos bons retours, vos commentaires, vos likes Et puis euh, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne Youtube Teddy Janté pour euh, voilà suivre et être au courant des autres vidéos Et activer la cloche La petite cloche de notification juste en dessous de la vidéo Pour moi, comme ça vous serez prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo Pendant ce mois là je vais sortir une vidéo tous les jours L'été 10 vlog ça s'appelle Donc de euh, toute façon tous les jours il y aura une vidéo le soir Je vous fais de très gros bisous Et il me reste plus qu'à vous dire Prenez soin de vous Maurourou Nana et à bientôt les amis Wouhou oh,